Je ne conçois pas de meilleure façon d'être ensemble que d'écrire ensemble. L'écriture, c'est un peu comme la cuisine. C'est un plaisir qui se partage. Nous allons faire un plat qui vient de ma mère, ma grand-mère. J'ai remplacé les foies de poulet par des haricots verts. C'est Emma qui m'a appris qu'on pouvait très bien manger en mangeant des légumes. Le livre Les Virtuoses se passe à Nice et c'est un des premiers livres que je, je situe à Nice où on habite. L'héroïne du livre, c'est Nina qui est végétarienne, militante, écologiste. Et elle essaie de remuer les, les copains au collège. Nina, elle est assez similaire à moi, je pense. Surtout moi, du début de mon végétarisme. Tu es devenue végétarienne, à quel âge Moi, j'étais au collège, j'étais en quatrième, et c'était du jour au lendemain. Vraiment, c'était euh, très soudain. Et j'étais assez extrémiste dans mes débuts, comme euh, Nina. Et euh, Nina, elle apprend que c'est pas par l'extrémisme et qu'il faut qu'elle arrive à convaincre les gens, mais en montrant l'exemple elle-même et en étant beaucoup plus tolérante. La première étape de, de faire le livre, c'était de convaincre Emma. Je voulais lui prouver qu'elle peut écrire. Je l'ai harcelée parce qu'elle euh, dit « oui, mais je n'étais pas inspirée ». Voilà, moi j'attends l'inspiration et ma grand-mère me dit que l'inspiration vient quand tu écris et tu dois l'extirper de toi. Il et... n'y a rien euh, comme mettre la main à la pâte. J'ai commencé, j'ai écrit le premier chapitre après avoir parlé avec Emma. On a écrit des chapitres alternés. De pouvoir euh, compter sur ma grand-mère de l'autre côté, donc d'écrire mon chapitre puis me dire « Ah, elle va pouvoir suivre ce fil que je lui ai tendu ou vice versa. J'étais très agréablement surprise par ton travail et elle prenait confiance au fur et à mesure. Je crois qu'elle a vraiment vu, pas à pas, comment élaborer un livre. Pour moi, c'est toute, euh, toute ma transmission. Je, je lui ai transmis un peu comme une sorcière euh, mon don de magie.